Maintenant, donc on a abordé le, le, la partie physique, donc l'activité physique pure. J'expliquais aussi que ce n'est pas parce qu'on a une activité physique que tout est réglé quelqu'un qui a euh, une activité sportive euh, régulière et qui néanmoins est amené par son activité au quotidien de passer des heures assis, euh, ben on, on peut très bien euh, parler d'un sportif sédentaire. Donc c'est pas parce qu'on a fait nos 10 000 pas par jour euh, qu'on a monté euh, 18 étages ou euh, on a fait euh, une heure et demie de, de vélo elliptique qu'on euh, a réglé le problème si derrière effectivement on sera amené à être assis pendant euh, des heures et des heures. La problématique de la sédentarité, euh, il faut quand même retenir qu'aujourd'hui, a pris la place, donc a dévancé euh, le, le tabac dans les risques euh, justement courus pour, euh, pour la santé et l'impact sur des pathologies chroniques. Il y a des études aujourd'hui de méta analyse qui prouvent que la, la sédentarité est un lien direct prouvé avec au moins 30 voire 35 pathologies chroniques de tout, euh, tout niveau, que ce soit euh, sur le plan cardiovasculaire, que ce soit des cancers, que ce soit des troubles psychologiques. Donc améliorer cette problématique en concertation avec une activité physique permet d'améliorer la, les sports de vie et euh, le suivi euh, de pathologies comme un infarctus ou une hypertension artérielle euh, et de traiter euh, des, des dépressions légères à modérées, y compris de, des pathologies comme Alzheimer. Ça, ça réduit le, le risque de, de, de, de cancer de manière, de manière générale. Les euh, mécanismes sont multiples, que ce soit, soit les capacités de, de, de plasticité au niveau euh, vasculaire, que ce soit euh, sur les euh, facteurs antioxydants, donc ça va jouer sur les, euh, pour contrecarrer l'action des, des facteurs pro-inflammatoires, que ce soit sur le euh, niveau euh, de la, la réponse à l'insuline de, de, de différents... Euh, euh, enfin de, de l'organisme et euh, aussi par l'augmentation du HDL cholestérol qui c'est le cholestérol, le bon cholestérol protecteur. De manière globale, euh, on dit qu'il faut bouger quelques minutes toutes les heures. Euh, donc c'est une réalité euh, et euh, c'est pas parce qu'on va bah, cumuler tout ce, tout ce temps de, de, de mouvement à la fin de la période pour dire qu'on a compensé le, les méfaits de, de, ces, de la sédentarité. C'est cette régularité justement dans la compensation qui permettra justement de déjouer un petit peu l'effet le, le, de, de la sédentarité au, au quotidien. Je reviens un petit peu sur euh, cette idée de régularité aussi dans l'activité physique ce pas parce que euh, on va faire euh, 7 heures de, de sortie sportive intense pendant le week-end que le problème, euh, le problème est réglé. Il faudrait que cette activité soit régulière. On dit euh, en général 30 minutes par jour d'une activité, une fois de plus, qui, qui sort d'un rythme habituel, donc qu qui provoquera un, une augmentation du rythme cardiaque, cette impression de d'essoufflement justement. Pour qu'on puisse passer en phase catabolique et enclencher tous les, les, les, les bienfaits, les mécanismes qui permettront d'enclencher de, de, un, un suivi des effets sur le plan cardiovasculaire, euh, neurologique, psychologique euh, et au niveau chimique de manière globale.